bien aujourd'hui, je poste des petites vidéos humour sur avec les fils Snapchat. Alors vous verrez, il y a de l'autodérision, il y a aussi de la dérision envers d'autres personnes. Mais je réinterviendrai plus tard pour expliquer un petit peu, deux, trois petits trucs. Voilà. Bonjour, c'est moi, Cédric. Et comment dirais-je Je suis là pour séduire, pour Thomas, Béatrice. Euh, J'espère que je t'appelle comme ça, que je suis beau, oh, oh, oh, t'amuses <rire> euh, et de beaux yeux. J'espère que tu <rire> -t t es blonde à forte poitrine et que tu baises. Montre-moi ton bico, s'il te plaît. Les pommes qui chantent au salon, il y a des malades. Faites quelque chose. Moi, j'ai peur. Eh hey, monsieur Didi, t'as oublié un truc parce que tu parles de, de ceux qui ont pas des qui qui choses et qui se barrent. Euh, euh, tu parles aussi euh, d'une tête de Playmobil, mais t'as aussi des grands séducteurs comme moi d'ailleurs. Regarde, je, je, je des j'ai déclate. Hein. Euh, bonjour, je m'appelle Norbert. Et, et, et je suis là pour l'amour dans le prêt. Alors, je recherche une femme, sûr, tout, tout rapport. rapport. Hum, Les pépis, si s'y habitent bien aussi, ça m'intéresse. Euh, que euh, j'espère qu'elle n'a pas peur euh, des vaches, parce que bon, euh, elle a ça. Et, et là, j'ai un truc de rêve, hein, j'espère que je vais pouvoir séduire. No! Putain, je ne trouve rien du tout. Je ressemble à rien du tout. Et je l'ai parmi la France que toi. Je t'y merde. Bonjour, je ne sais pas à quoi je ressemble. Mais je suis là pour te dire que Igor Bogdanov n'est pas mort. Je suis présent. Je suis toujours le vivant. Eh ben bonjour, je suis DJ SMG pour Délectro et j'ai la coupe de Nicolas Sirtis, des Indochines. Eh oui, Isabella, les yeux bleus, les yeux bleus d'Isabella. Eh oui, et trois nuits par semaine. Oh mon dieu, que je me les pèle. Et un éléphant, ça trompe énormément. Ouais, un ouais, éléphant, t'as vu, j'ai une trompe. À présent, c'est ma queue que j'ai mise sur mon pif, dis donc. Ah, j'ai une trousse d'aubergine. Ah, j'ai une trousse d'aubergine. Je suis mort de rire. Attention, attention. On cherche les comptes sur Cocolande. qui va mourir je ne sais pas elle voilà. Donc voilà, on a fini le premier volet où là, bah, on se moque un peu de l'amour dans le pré, tout machin, voilà, un peu d'autodérision aussi. Et euh, maintenant je vais passer bah, le, un petit peu. Il y en a certains qui vont prendre ça pour de la moquerie, alors je vais dire euh, tout de suite, arrêtez vos conneries, il n'y a pas de moquerie du tout. Euh, C'est juste de l'humour. Je caricature les gens, genre DJ Bono, Twister, Pat Dudis, euh, et DJ Marine aussi. Il y en a d'autres, hein, je crois. Euh, vous verrez bien. Ah oui, mes petits amis, je m'appelle Twister. Ah, C'était l'année 2000, euh, je ne m'en rappelle plus. Euh, donc, euh, on était tous sur coco.fr et on faisait des abrutis. On en faisait de la connerie, je vous le dis, moi, sur coco.fr. Ah là là, c'était le bon vieux temps, je te dis moi. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis merde, il euh, euh, faut que je revienne, je vais aller changer ma couche, là. Bonjour, c'est moi, Chayana. peux complètement taré. Voilà. Tu vois, je suis belle. Voilà. Et bon, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une teinture avec de la peinture rouge et de la peinture bleue. Voilà. Donc, euh, j'ai trempé mes cheveux, comme ça, dans les pots de peinture. Et mes petits yeux. Alors, des lentilles de contact, mais bon, euh, euh, façon, euh, custom moi-même. Bonjour, je suis Pat Dudis. Voilà. Je vais chanter ma petite chanson. Je te prendrai nu dans ma voiturette. Je te prendrai nu ma petite boulette. Je te prendrai nu dans ma voiturette. Je te prendrai nu et en pas bret. Salut, euh, c'est moi, pote délice euh... Alors tu vois, ça, c'est ce si ne m'a jamais vu, tu me reverras, mais t'inquiète pas, coup de boule Et je te prendrai nu dans ma voiturette, je te prendrai nu ma petite brouette, je te prendrai nu dans ma voiturette, je te prendrai nu et enleverais te Là, je me verrai plus sans G. Bruno. Ah ouais, ouais. Avec le dos, là. Ah ouais, terrible. C'est moi, DJ Bruno, là. Tranquille. Ça passe crème, hein, Digi Bruno, comme ça. Et moi, je m'appelle DJ Bruno, hein. Et tu me respectes, sinon je te pète ta gueule. Hein, moi, en serviteur de boîte de nuit. Hein, quoi, ma gueule? Tu l'as vu ma gueule Elle est bien ma gueule, hein Et puis, euh, d'ailleurs, euh, j'ai une copine, hein, euh, voilà. Hein et puis, euh, j'ai une amie aussi, Papillon 80, voilà. Celle qui, en blanc quand elle parle, J'aime bien aussi, voilà. Elle est sympa, avec son avec son cheval cabré, Mustang. Et, et puis voilà, mes deux voitures sont permis, ben, tu vois, dernièrement, on les a cramées. Ça euh, chier mais bon, euh, ça y est, elles ont déjà été remboursées sans avoir donné un papier à l'assurance. Bonjour, et moi, Papillon80. Bon, je dois dire euh, que je que suis pas contente. Euh, je dois dire que et pas de connard. Attendez, deux secondes. Euh, je remets mes dents. Voilà, euh, je dois dire que... Euh, oh putain, euh, qui c'est qui m'a conseillé fixe au hein, Je sais pas. Euh, je dois dire que... que que vous me faites chier, et puis je bouge si je veux en calme, et si je perds mon dentier, j'en ai rien à péter c'est le mien, et puis c'est pas le vôtre. Voilà, va te faire, va te faire enculer, connard, hein va euh, va, va va faire ce que tu as à faire, moi, euh, as tu papillon80, et je parle, et je ne prends pas de chambres, si tu ne le pas dire, je ne me mets pas le monde dans le petit de d'anglais, tu compris Alors voilà, c'est moi, papillon80, alors, quand je suis avec DJ Bruno, je discute. Donc, je vais discuter avec DJ Bruno, euh, que je vais euh, faire ma, ma gamelle et que je vais faire dîner. Parce qu'il y, y a mon bonhomme, euh, Mustang, euh, voilà. Hein. Lui, s'il a est pas sur la table, il gueule. Hein. Ah, bah, bon, voilà. Hein. Et puis, alors, y euh, hein, il t'a toujours des connards. Hein. Je viens de te là, connard fils de putain, moi aimé, je t'aimais, je t'ai hein. Voilà, hein, voilà. Hein, et puis, uh, que dire oh ben je suis belle, moi. Et puis, euh, quand je parle, on m'entend super bien. Well je <Palestinians> Alors euh, voilà, j'ai terminé. Et là, avant de, de passer au dernier volet, c'est DJ Marilyn. Voilà, je vous la réserve pour la fin. Alors DJ Marilyn, sache que je le fais avec humour, tu le sais très bien. Et, et j'adore bah, la personne que tu es. Parce que euh, en te caricaturant, j'ai toujours quelque chose derrière le personnage que tu es, sur Coco. Et, euh, et honnêtement, bah, je continue à être comme tu es. Parce que franchement, ça me.. F... Je, je kiffe. Je kiffe faire des caricatures de toi, et, et, et je m'éclate, hein, sérieusement, je m'éclate. Hein, euh, je tiens à te le dire, et, et ça fait rire tout le monde, c'est vrai. Euh, certains vont le, prendre, vont le rire, mais moi, je le fais en bien. C'est juste pour te montrer que je t'adore, et, et continue, reste naturel. Hey, tu sors, tu sors, tu me vois, tu me vois, hey, tu me vois la cam', c'est moi c'est moi, oh, DJ, SMG, SMG, tu me vois, tu me vois, hey, regarde, c'est moi la tête de Playmobil, c'est moi la tête de Playmobil, Hey, Musique DJ, c'est moi, c'est moi, DJ Maradine, c'est moi, DJ Maradine, on est bien, on rigole bien dans mon salon, hein, on rigole bien dans mon salon, tu hein, c'est marrant, hein, oh, t'as vu, oh, je bannis pas, moi, hein, oh, pas de doigts, hein? je veux pas de doigts dans mon salon, hein, surtout pas, hein. Eh, hey, puis ça... C'est moi qui t'appelle, c'est moi qui t'appelle, la tête de Playmobil, la la la la, la, la. c'est moi qui t'appelle. Hein, on se marre bien avec moi, hein oh, on rigole bien, on rigole bien. Tu sais, tu sors, tu sœur, c'est moi, c'est moi le DJ Marine. Eh, SMG, SMG, ouais tu me vois, ouais c'est moi, DJ Marine. Voilà, voilà, voilà, on, on, on va bien rigoler encore dans mon salon. Allez, tu me vois, tu me vois, tu me vois, ouais, ouais, ouais c'est moi, c'est moi le Playmobil. C'est moi le mobile et, et, et je veux pas de doigts, hein Attention, on n'insulte pas et je veux pas de doigts hein, dans mon salon, hein Et voilà. Et arrête de dire des conneries dans mon PV. Arrête tes conneries, hein, tout ça. Arrête tes conneries dans mon PV, toi aussi, c'est Arrête de m'envoyer des conneries dans mon PV. Hein oh, on rigole bien avec moi, hein. oh, on rigole bien. Oh, il faut avoir d'humour, hein Oh oui, si on n'a pas d'humour, c'est pas la peine, hein oh. Eh, hein? euh, musée DJ, c'est moi, c'est moi, DJ Marilyn, c'est moi, la tête de Père Ah. Hein, on rigole bien, hein. Oh ouais, on rigole bien. Hein, qui sait. Et puis, et puis, et puis, il y a de la musique et tout. Salut les amis, c'est toujours moi, DJ Marilyn. Je me sens pas bien, j'ai le moral à zéro. Euh, Alors, même pas vue elle se barre un peu. Et là, j'ai, j'ai décidé de, de fumer un joint. Voilà. Oh, de je suis en galère, je sais pas où je vais aller. J'ai des savates qui traînent, j'avais me suicider. Filez-moi un élastique, pour qu'il puisse péter, pour qu'il puisse péter. Salut les amis, c'est toujours moi, DJ Marilyn. Je me sens pas bien, j'ai le moral à zéro. Alors même pas prévu qu'elle se balle un peu, et là j'ai décidé de de fumer un joint. Voilà. Oh, le bord de je suis en galère. Je sais pas où je vais aller. J'ai des savates qui traînent. de me suicider. Fille-moi un élastique pour qu'il puisse péter, pour qu'il puisse péter. Ah. Nouvelle version de DJ Marine. On est bien, on est bien dans mon salon. Hein. On est bien, on délire bien. Oh, par contre, euh, putain, j'ai un mec qui part en couille par rapport à l'autre. Euh... Arrête, ah, te moque pas tu Arrête tes conneries dans mon privé, tout ça. Arrête, arrête, arrête, hein. SMG pareil. Hein. Arrête tes conneries dans mon privé. Hein. Ah là là là là, là. qu'est-ce qu'on rigole bien, hein, hein, hein, on rigole bien. Et voilà pour terminer en fin de compte euh, toutes cette petites vidéo. petit auto même. Et oui, je suis un tête à Voilà. voilà. Euh, oh, je vais peut-être passer pour un gros dé... Un gros nul, un gros débile, je ne sais pas. Mais au moins, j'espère que tout ce que j'ai fait avant vous a fait rire. Voilà, c'est tout ce que je voulais.